Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler l'astuce Mozart pour atteindre le niveau avancé dans une langue. C'est une astuce vraiment très simple et facile à mettre en place. Si aujourd'hui, vous stagnez, vous n'arrivez plus à progresser, vous n'arrivez pas à passer au palier juste au-dessus, que vous, vous êtes ici, là, et qu'il vous manque juste ce petit truc, eh bien... Regardez bien la vidéo parce que c'est vraiment une astuce euh, très simple qui a permis à Mozart d'exceller dans son domaine. Donc je vous raconte tout ça juste après le jingle Donc avant de vous révéler cette astuce très simple à mettre en place pour euh, passer au niveau supérieur en anglais, en espagnol ou dans une autre langue, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage euh, 7 jours qui vous permettra de savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage d'une langue. Il vous suffit de cliquer sur dans le lien sur le lien qui se trouve dans la description juste en dessous ou qui se trouve ici à côté du petit « i Alors, ». Alors, qu'est-ce que c'est cette astuce Alors, outre le fait que Mozart avait des capacités internes qu'on ne peut lui prendre à savoir euh, l'oreille euh, absolue, c'est-à-dire le fait d'être capable de, euh, de, de de lire et de décrypter une partition, donc une partition musicale avant même de savoir lire et écrire, ou encore le fait qu'il ait une mémoire, euh, on dit, édétique, ou une mémoire encore photobrégique, photographique ou une mémoire absolue. Euh, en fait, c'est quoi C'est une mémoire, c'est le fait de se souvenir d'une grande quantité d'informations dans ses moindres détails. Ok, on n'est pas tous nés avec les mêmes capacités, mais il y a quand même un truc qu'on peut lui emprunter, c'est ce truc externe euh, qu'il mettait en place pour être toujours meilleur, pour s'améliorer. Parce que quand on est bon, quand on ou même enfin, qu'on soit bon ou moyen dans un domaine, le il ne faut pas se reposer sur ses acquis, mais toujours chercher à être meilleur. Si c'est ce que vous voulez, bien sûr. Et donc, lui, euh, son, son truc pour vraiment exceller dans son domaine, c'est quoi Eh bien, c'est le fait de s'enregistrer. S'enregistrer pour exceller. C'est-à-dire qu'il réécoutait euh, sans cesse ses propres œuvres. Il les, euh, il, il les pratiquait, il, il, il jouait de la musique. Et... Derrière, il y avait une deuxième étape, c'est qu'il n'avait pas fini le job. Il se ré réécoutait pour euh, capter euh, ses erreurs ou ses petits trucs qu'il pouvait améliorer euh, sans cesse pour être encore plus excellent dans son domaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous euh, dans les langues Alors, la première étape, ça je ne cesse de vous le répéter. et Je pense que c'est, euh, si vous me connaissez, c'est déjà ancré la première chose. C'est de... Pratiquer. Alors, et jouer de la musique, c'est comme une langue, c'est comme de la musique. Vous allez euh, pratiquer, donc parler avec un natif. Donc ça, on le sait déjà, c'est euh, le truc le plus euh, important pour progresser, le truc qui va vous permettre d'avancer euh, le plus rapidement. Donc pour savoir avec qui parler et comment faire, eh bien, je vous renvoie à une autre vidéo ici. Euh, c'est un autre sujet, je vous en ai déjà parlé euh, plusieurs fois. Et donc la deuxième partie qui est vraiment euh, très importante, c'est le fait de s'enregistrer et la troisième de se réécouter. Alors, vous allez me dire, oui, euh, euh, c'est horrible, moi je me supporte en vidéo, je supporte pas ma voix, etc. Alors, il faut savoir ce... qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez... Euh ne pas subir votre ego qui est de ne pas vous supporter en image ou est-ce que vous voulez progresser Il y a un moment, il faut faire des choix. Et oui, effectivement, la première fois, c'est pas évident. Euh, on a du mal à s'accepter. Mais il y a un truc qu'il faut vous dire, c'est que tout le monde vous voit comme ça. Tout le monde voit votre image. Tout le monde entend votre voix. Donc euh, ça, va falloir le mettre de côté. Il va falloir mettre un peu son ego de côté et savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut vraiment avancer ou pas euh, j'ai une anecdote, la dernière fois j'ai une élève du marathon d'anglais, donc la formation d'anglais pour parler euh, pour parler anglais en six mois. En fait, j'avais donné un défi sur le groupe privé de la formation, à savoir euh, poster une vidéo chaque jour en anglais pour justement euh, progrès, pour pratiquer et, et passer ce, ce blocage à l'oral. Et j'ai une élève qui me dit « Ah, euh, oh, mais moi, en fait, ça me déprime de voir euh, toutes ces vidéos parce que... » Donc, elle, elle relevait le challenge, ce qui est énorme, ce qui est vraiment très bien. Et elle me dit « Ça me déprime parce que euh, je vois que j'ai un accent pourri et... Euh, » Et, euh, et voilà, ça me, ça m'encourage pas tellement. Alors, il y a une chose, déjà, c'est que c'est très bien. Pourquoi Parce que déjà, vous allez... Euh, y a, en fait, dans une langue, il y a plein de choses, il y a plein de paramètres à maîtriser. Il faut réussir à, à gérer l'oral, il faut gérer son vocabulaire, sa conjugaison, sa grammaire, sa prononciation, son accent, parce que oui, ce sont deux choses qui sont très différentes. Euh, je vous en parle d'ailleurs dans une autre vidéo. Il euh, y a tellement de paramètres à gérer que non vous n'allez pas être parfait dans la première vidéo. Et ça, c'est OK, on va progresser au fur et à mesure, on peut pas tout faire d'un coup. Donc ça, c'est OK, on va l'améliorer au fur et à mesure. Et il y a une deuxième chose ici, c'est que soit vous avez vous avez deux visions que vous pouvez avoir, soit vous êtes déprimé en vous disant ouais, « mon accent il est pourri, enfin je, je, c'est nul », ou alors vous avez, vous voyez le bon côté qui est de « ah ouais, mais je viens de prendre conscience » en fait, en regardant cette vidéo, que c'est un point sur lequel je peux m'améliorer. Et donc, moi, comme vous avez euh, compris, j'ai plutôt tendance à aller vers le deuxième, voir le bon côté des choses, à, à savoir conscientiser, repérer ces erreurs pour pouvoir les améliorer. Donc, pourquoi euh, s'enregistrer, encore une fois, pourquoi s'enregistrer et se réécouter Eh bien, ce n'est pas pour le plaisir de constater ces erreurs, car effectivement, c'est décevant, c'est frustrant. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se décoller de ce schéma de l'école où on va essayer d'être parfait, d'avoir la meilleure note, parce que ça, on s'en fout d'avoir la meilleure note, d'être parfait parce que moi, je vais vous demander de faire l'inverse, c'est de conscientiser, avoir conscience de ses erreurs pour progresser. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Au début, il va faire quoi Il va tomber des, des centaines, des milliers, des millions de fois avant de réussir à marcher. Et c'est OK. Et vous, en tant qu'adulte, le problème, c'est qu'on ne l'accepte plus, ce process d'apprentissage. Alors que plus on vieillit, plus il est difficile à accepter, alors qu'il ne va pas changer parce qu'on devient adulte. Le process d'apprentissage est toujours le même. Euh, et il y a une citation que j'adore de Michael Jordan qui nous dit, alors je vais vous la lire, j'ai raté 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu presque 300 matchs, 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi j'ai réussi. J'adore cette citation et si euh, vous refusez l'échec, eh bien, ça veut dire que vous refusez également la réussite. Et tous les grands entrepreneurs vous le diront. Certains sont retombés à zéro des, des dizaines de fois. Et ce qui a fait qu'ils ont réussi, c'est de ne pas abandonner et de continuer. Et donc, le fait de vous rendre compte de vos erreurs et d'accepter, de mettre un peu votre ego de côté et de, de, de, de dire « Ok, je fais des erreurs et c'est comme ça que je vais m'améliorer euh, », eh bien, vous allez avancer et vous savez, quand et c'est important de se réécouter, pourquoi Parce que quand on vient de parler avec un natif, quand on vient d'avoir sa première conversation avec quelqu'un, que ce soit virtuellement ou dans la vraie vie, enfin en physique, au début, c'est le flou dans notre tête parce qu'il y a un mélange d'émotions, euh, il y a de la peur, il y a du stress, il y a de l'enthousiasme, voilà, il se passe plein plein de choses et c'est difficile de prendre du recul sur cette conversation et d'en tirer un maximum de profit. En fait, c'est un peu comme, vous savez, cette image, vous avez une, une bouteille avec de l'eau et dedans, il y a de la terre. Et quand on la secoue, c'est un gros tourbillon, on ne on, on voit rien et c'est le flou. Et en fait, l'idée là, c'est de laisser reposer cette bouteille pour y voir plus clair. Et c'est ce que vous allez faire dans cette prochaine étape, de réécouter euh, cette conversation, de la regarder à nouveau. Ça vous permettra d'avoir une meilleure visibilité. Euh, parce que juste pratiquer qui... Euh, juste pratiquer avec un natif est excellent en soi, même si tout le monde ne le fait pas d'ailleurs, Et euh, mais votre boulot ne s'arrête pas là. Le fait de le réécouter, ça va vous donner une vision très différente du souvenir que vous en aviez, parce que toutes ces émotions vont teinter le souvenir de ce qui s'est réellement passé, et euh, vous allez vous rendre compte en écoutant que il y a des choses que vous savez déjà, mais que vous n'avez pas... Euh, que vous n'avez pas dit correctement. Et ça, c'est ok. Mais le fait d'en prendre conscience en le réécoutant, eh bien, ça va vous permettre de limiter la répétition de ces erreurs. Parce que, euh, vous savez, on dit, pour avoir le déclic, pour appliquer quelque chose, il faut l'entendre sept fois. Et là, si vous n'avez pas réécouté cette conversation, que vous n'avez pas entendu ces erreurs, vous ne l'avez donc pas conscientisé, vous n'en avez pas conscience, eh bien, vous allez euh, peut-être répéter ces erreurs des centaines, des dizaines, des centaines de fois, peut-être 56 fois. Alors ici, si vous l'avez entendue et que vous la réentendez, par exemple, jusqu'à 7 fois, eh bien, vous réduisez ce chiffre de 56 à 7 fois. Et en plus, le fait de, euh, de le faire avec une personne, une vraie personne il y a une encre émotionnelle qui se crée, donc ça c'est quoi C'est euh, le fait d'avoir des émotions tout simplement, d'échanger avec une personne, il y a des choses qui se passent en nous, et ces, ces choses, ces émotions, c'est la meilleure encre de mémorisation. C'est-à-dire que euh, cette erreur que vous avez fait avec quelqu'un, vous allez vous en souvenir beaucoup plus facilement que de faire un exercice sur un livre euh, qui est en soi euh, neutre, qui ne va pas forcément générer d'émotions. Et donc, ça permet de s'améliorer pour la prochaine fois parce que vous allez vous en souvenir. Et donc, première chose, vous en rendre compte. Deuxième chose, vous en souvenir. C'est comme euh, il y a aussi dans le sport, vous retrouvez cet exemple-là où euh, les équipes de foot, pour prendre cet exemple, dans les niveaux, euh, dans les niveaux plus hauts, qu'est-ce qu'ils font Première chose, ils pratiquent, ils font leur match. Deuxième chose, ils re-regardent le match en vidéo. Il se pose pour apprendre et devenir encore plus efficace, encore meilleur. Et euh, si ça, on n'en a pas conscience, eh bien, on ne le voit pas et on ne va pas avancer. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce miroir, ce miroir euh, de soi pour pouvoir s'améliorer. Donc, pour résumer cette vidéo, qu'est-ce qu'on a dit Il faut un Pratiquer. Ça, c'est évident. Je vous renvoie à d'autres vidéos pour savoir comment le faire, euh, pour débloquer euh, votre peur, votre oral, savoir avec qui pratiquer. Deuxième chose, vous réécoutez, euh, vous réécoutez pour vous rendre compte de vos erreurs et troisième chose, vous améliorer vers ces erreurs. Et il y a aussi une autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il euh, y a encore une étape, c'est quand vous re-regardez cette vidéo ou pendant que vous faites euh, cette conversation avec un une personne native, c'est de prendre un calepin et de noter euh, tout le vocabulaire que vous pouvez tirer de cette conversation, le traduire et relire votre calepin plusieurs fois derrière. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, partagez-la. Euh, partagez-la, mettez vos commentaires juste en dessous, posez vos questions. Dites-moi si euh, vous pratiquiez déjà cette cette euh, astuce, l'astuce Mozart. Et euh, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube comme d'habitude. Et à très vite. Ciao les amis.